L'empreinte écologique c'est un outil de calcul de la surface terrestre nécessaire pour satisfaire le besoin d'une personne ou d'une société, afin qu'elle puisse se nourrir, se loger, se déplacer et aussi absorber les déchets générés. Elle illustre notre dépendance aux écosystèmes et aux éléments naturels pour tout ce que nous produisons et consommons. L'empreinte écologique est souvent associée à la notion de biocapacité. La biocapacité est la superficie des sols et d'espaces marins biologiquement productifs disponibles euh, au niveau de la planète, d'un pays, d'une région. C'est la différence entre empreinte écologique et biocapacité qui détermine la soutenabilité écologique d'un territoire. Et elle permet d'identifier les efforts pour y parvenir. Le postulat de base de cette méthode est que tout ce que nous prélevons à la nature et rejetons sous forme de déchets peut être converti en équivalent équitard. L'unité de mesure est l'équitard global par habitant et par an. L'intérêt du calcul de l'empreinte écologique, c'est d'avoir une approche globale des impacts d'une population sur l'environnement sans tenir compte des frontières. Cette méthode reflète donc les habitudes de consommation et leur évolution dans le temps. Par exemple, un produit fabriqué en Chine et utilisé en France sera imputé à la France. En 2004, euh, l'empreinte écologique euh, d'Île-de-France était de 5,58 hectares global par an et par habitant. En 2014, elle est de 4,81 hectares global par habitant et par an, ce qui représente une diminution significative de 13,8%. Néanmoins, en 2014, cette empreinte brésilienne est supérieure euh, à celle de la France, qui est de 4,66 hectares global euh, par habitant et par an. Les Franciliens prennent plus souvent euh, leur repas à l'extérieur et consomment davantage de produits exotiques. Ensuite, la consommation des biens et la consommation euh, des services. En revanche, euh, l'empreinte du logement et de la mobilité sont inférieures en Ile-de-France. Pour le logement, cet écart s'explique par la surface d'habitation moyenne plus faible comparée à celle de la France, et euh, cette surface entraîne une consommation d'énergie euh, moins importante. Dans le domaine de la mobilité, euh, l'empreinte s'atténue euh, grâce à la performance des transports en commun euh, et le développement de la mobilité douce comme la marche à pied, le lib, l'autolib, euh, ce qui permet aux Franciliens de moins utiliser euh, leurs voitures. Pour l'île de France, l'empreinte écologique est supérieure à sa biocapacité. Euh, cela ne veut absolument pas dire qu'elle euh, se développe sous un modèle non durable. Effectivement, c'est la concentration des activités et de la population qui rend euh, les centres urbains performants du point de vue énergétique. L'amélioration continue de l'empreinte écologique en Ile-de-France est due à un long processus de prise en compte de l'environnement dans les politiques publiques. Sur ces aspects, l'Ile-de-France dispose déjà d'un large arsenal de T, par exemple les Drif, les schémas climat, air, énergie, l'agenda 21 et bien d'autres. Pour continuer sur la voie d'une amélioration de l'empreinte écologique, il faut déployer des efforts pour préserver, voire augmenter les surfaces naturelles et agricoles et encourager le développement de l'agriculture de proximité. Enfin, il faudra développer la recherche de nouveaux matériaux de construction mieux adaptés à l'île de France et moins énergivores.